Ah, je faisais un petit calcul de, de ma plus-value d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va faire un petit point sur le calcul de la plus-value immobilière. Quand tu fais une opération d'achat-revente, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites et donc on va voir ça en détail dans cette vidéo. Alors souvent, on se dit bah « tiens, c'est facile, quand on fait un achat-revente, euh, le calcul de la plus-value, eh euh, il y a le prix de vente, dessus on déduit le prix d'achat et les travaux, ça me fait la plus-value ». En parlant avec un exemple chiffré, tu achètes un bien 100 000 euros, tu fais 50 000 euros de travaux, ça fait 150 000 euros, tu vends 200 000, et eh bien tu te dis ta plus-value c'est 50 000 euros. Et eh ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si c'était si simple, ça se saurait. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, que ce soit sur le prix d'achat ou sur le prix de cession, donc on va voir ça en détail dans cette vidéo. Première partie, ça va être concernant le prix d'achat. Alors en réalité, on ne va pas parler de prix d'achat, on va parler de prix de revient. Parce que c'est tout ce que tu as coûté ton bien euh, quand tu l'as acheté. Donc évidemment, au premier élément, il va y avoir le prix du bien en lui-même. Deuxième élément, il va y avoir des frais d'acquisition. Peut-être que quand tu l'as acheté, tu as eu certains frais, donc tu vas pouvoir les déduire. Et là, les frais, tu as deux possibilités. Soit tu peux appliquer un barème, 7,5% du montant du bien. Soit tu peux appliquer euh, eh bien, un calcul au réel, donc si tu as des factures, eh bien, tu peux dire voilà les différents frais que j'ai eu euh, quand j'ai acheté, peut-être que tu as fait euh, certains frais quand tu as acheté, que tu as fait des, des demandes à des architectes ou euh, bref certains, euh, certains éléments que tu as dû demander à certains prestataires que tu as payés, eh bien ça va être des frais d'acquisition. Et donc pour savoir notamment tout ce que tu peux avoir en conditions suspensives, si tu as payé quelqu'un pour te déposer un permis de construire par exemple ou une autorisation de travaux, eh bien c'est des frais que tu vas pouvoir intégrer dans ton prix d'achat puisque c'était une condition pour pouvoir acheter. Donc soit au réel, soit en forfait à 7,5%. Ensuite tu as bien euh, ce qu'on appelle communiquement les frais de notaire, les droits de mutation évidemment qui font partie du prix du bien. Tu peux euh, avoir une commission d'agence, si c'est toi qui as payé euh, l'agence, donc tu vas pouvoir l'intégrer dedans. Tu as les charges et les indemnités qui ont été versées aux vendeurs. Si tu as euh, versé par exemple un prorata de taxes foncières, s'il y avait des frais d'éviction parce que tu, tu as voulu faire sortir un locataire, eh c'est des éléments que tu vas pouvoir déduire également. Et il va y avoir le montant des travaux. Donc, ça reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite particularité sur le montant des travaux. Je t'en parlerai tout à l'heure. Mais déjà, globalement, deux solutions pour les travaux. Si c'est un bien que tu viens d'acheter, eh tu ne peux faire que au réel. Mais si tu détiens le bien depuis plus de 5 ans, eh bien, soit tu peux avoir un budget travaux au réel avec des factures de travaux qui ont été faites par des professionnels avec certaines conditions, certaines restrictions par rapport à ça, ou alors un forfait de... 15% sur ton prix d'achat. Mais pour ça, il faut que tu sois propriétaire du bien depuis plus de 5 ans. Donc, tu as déjà tous ces éléments que tu peux intégrer dans ton prix d'achat. Ensuite, euh, eh bien, il y a ton prix de vente, ton prix de cession. Donc, ton, ton prix de cession, ce n'est pas uniquement le prix de vente que tu vas intégrer. Tu as le prix de vente de ton bien. Mais par rapport à ta vente, il va falloir que tu intègres les différents coûts que tu as eu. Donc, le coût que t'a coûté la mise en vente. Donc, dedans, tu as le coût des diagnostics. Tu as payé pour faire des diagnostics qui sont obligatoires. Eh bien, tu vas déduire ces montants-là. Peut-être que tu as fait passer un géomètre. Euh, si tu as dû recalculer, refaire des surfaces carrées. Euh, si tu es dans un immeuble, peut-être que tu as redéterminé les tantièmes de parties communes. Si c'est un terrain, peut-être que tu as fait reborner le terrain. Donc, bref, si tu as fait appel à un géomètre, eh bien, tu vas intégrer les frais du géomètre dedans. S'ils sont à ta charge, eh bien, tu as les frais d'agence également que tu vas intégrer. Et chose qui est souvent oubliée, c'est ce qu'on va appeler des frais de commercialisation. Si tu as vendu par toi-même et que tu as fait de la publicité, si tu as payé euh, certains sites internet pour mettre euh, des annonces en ligne, même si tu étais sur le bon coin et que tu as payé pour avoir des photos supplémentaires pour remonter ton annonce en tête de liste, etc. Eh bien, euh, tout ça, à partir du moment où tu as des factures, c'est des éléments que tu vas pouvoir euh, déduire. Donc, quand tu cumules tout ça, eh bien, tu vois que ce n'est pas juste le prix de vente et le prix d'achat et les travaux. Il y a plein d'éléments et en fonction de la nature de ton bien et de tout ce que tu aurais fait autour, entre les diagnostics, les géomètres, etc., eh bien, c'est des montants qui peuvent aller très vite et euh, ça va permettre, euh, bah, généralement, de pouvoir optimiser euh, ta plus-value, optimiser et gagner plus derrière. Alors, c'est vrai que on en reparlera tout à l'heure, mais euh, il va y avoir de l'imposition par rapport à ça, mais surtout, c'est important de euh, bien tout intégrer dedans. Il y a certains éléments, si le notaire ne sait pas que tu as fait venir un géomètre ou il ne sait pas que tu as fait euh, euh, certains, enfin, que tu as versé certaines sommes au moment de l'achat, euh, il ne pourra pas les inventer. Donc, c'est important que tu saches ce que tu dois dire à ton notaire. Alors, faire attention quand même par rapport à ça parce qu'il y a trois pièges importants à éviter. Il y a un premier piège avec certains travaux qui ne sont pas déductibles. Euh, voilà, quand tu fais ton prix d'achat, tu dis « ben voilà, moi j'ai acheté 100 000 euros j'ai fait 50 000 euros de travaux. » Mais même si tu n'as fait, fait 50 000 euros de travaux, peut-être que tu ne peux pas en compter 50 000. Peut-être que tu vas pouvoir en compter que 15 000, 20 000, 25 000 en fonction de la nature des travaux. Mais ça, ça fera l'objet d'une vidéo complémentaire. Ensuite, il va y avoir l'abattement pour la durée de détention. Euh, voilà, suivant euh, depuis combien de temps tu es propriétaire du bien, eh bien euh, tu vas avoir un abattement par rapport à ça en faisant très attention parce que euh, le calcul de la plus-value, de l'imposition sur la plus-value, se fait à la fois sur l'impôt sur le revenu et en même temps sur les prélèvements sociaux. Et le calcul n'est pas le même. Donc, euh, ce n'est pas un taux fixe, tu ne peux pas te dire, bah, « Tiens, avec la durée de détention, euh, j'ai tant en moins. Euh, » Voilà, donc là, pour ça, je vais te faire une vidéo complémentaire également euh, pour vraiment détailler tout ça parce que c'est un sujet vraiment à part entière et il y a une taxe supplémentaire qui est souvent oubliée, notamment sur les grosses plus-values. Donc, si tu fais une plus-value élevée, une plus-value supérieure à 50 000 euros, il y a une taxe supplémentaire qui sera à payer. Donc, faire attention à ça. Il y a des petites astuces pour déroger à ça également. Donc là encore, je te ferai des vidéos complémentaires. Donc, tu vois l'intérêt de t'abonner pour vraiment de rien louper de cette chaîne. Maintenant, par rapport... à à la plus-value, au calcul de la plus-value, quelque chose qui freine beaucoup de monde, et eh bien c'est justement l'imposition sur la plus-value. Pour ça, j'ai un cadeau pour toi. Tu cliques ici, tu as une vidéo complémentaire où j'aborde en détail cette astuce pour réduire l'impôt sur la plus-value. C'est cadeau et je te dis à tout de suite dans cette vidéo si tu cliques.